À présent, on va s'intéresser au transfert de matière toujours dans une seule phase, mais avec à la fois de la diffusion et de la convection. Alors, la loi générale que l'on va pouvoir écrire, le vecteur densité de flux de matière, donc le Na euh, avec sa petite flèche, eh bien, on va voir apparaître le vecteur qu'on a décrit quand on avait de la diffusion pure, et puis, on va voir apparaître un deuxième terme qui va représenter la contribution de la convection, finalement. Alors, euh, donc si on détaille un petit peu ces différents termes, donc ici, le ja, bah c'est le coefficient qui correspond, euh, enfin, c'est le, le, le vecteur densité de flux qui correspond à la diffusion. On l'avait vu quand on a décrit la première loi de Fick. Et puis, euh, donc ce terme Ca fois le U moyen, en fait, c'est tout simplement le U moyen, la vitesse moyenne de déplacement euh, liée à la convection, c'est tout simplement le flux molaire total en vecteur divisé par la concentration totale. Donc là, vous avez remarqué que je l'ai changé de côté dans mon égalité, donc du coup, il a récupéré un petit signe moins. Euh, et donc, à partir de cette expression, on va pouvoir décrire différents cas de figure. Alors prenons le cas où on a un mélange binaire, donc seulement deux espèces A et B, et puis on est en unidirectionnel, donc du coup le gradient va se simplifier avec un D sur DZ, et puis on a enlevé les vecteurs puisqu'on travaille en unidirectionnel, on, on sait quelle est cette direction. Alors finalement du coup, le flux... Molaire total, ben c'est le flux molaire de A plus le flux molaire de B, puisqu'il n'y a que deux espèces. Et la concentration totale, c'est la concentration de A plus la concentration de B. Donc Ensuite, on va pouvoir euh, expliciter en fonction du problème euh, ces différentes grandeurs et essayer de simplifier cette équation pour obtenir quelque chose de plus ou moins simple que peut-être on arrivera à résoudre, euh, vous voyez que on peut assez facilement, dans certains cas, voir apparaître euh, une équation différentielle, puisqu'ici on a Dca sur DZ, et ici on a du ca, on l'a aussi au dénominateur, enfin voilà, dans certains cas particuliers, on pourra faire apparaître une équation différentielle. Alors si on s'intéresse à un cas stationnaire, donc on n'a pas de variation en fonction du temps. Et si on suppose de plus que les deux flux Na et Nb sont constants. Donc, quand on est en régime stationnaire, on va avoir les flux qui vont être constants, mais ici, on suppose qu'en plus, les densités de flux sont constantes, ce qui sous-entend que la surface traversée euh, par la, la matière, eh bien, c'est une surface constante. Donc, dans ce cas-là, je vous passe les détails, vous les retrouverez dans le document. On va pouvoir écrire que... Euh, le flux Na eh bien, il a cette expression-là, donc euh, relativement complexe comme vous le voyez, avec euh, des valeurs au niveau des bornes, euh, donc on a pris des conditions limites Ca1, Ca2, aux positions Z1 et Z2 dans l'espace. On n'a pas de variation en fonction du temps puisqu'on a supposé qu'on travaillait en stationnaire. Alors, cette équation-là, si on prend un cas encore plus particulier, euh, qui est le transfert dit équimolaire, c'est-à-dire que en fait, le flux molaire de A est compensé par un flux molaire de B en sens inverse, nA égale moins nB, et bien dans ce cas-là, on va avoir une expression de ce type, un peu plus simple, euh, qu'on va pouvoir essayer de résoudre à nouveau. Deuxième cas de figure, toujours en régime stationnaire, mais cette fois-ci en milieu stagnant, c'est-à-dire qu'on suppose qu'on a A qui migre. Euh, qui, qui est transféré, mais par contre le B ne bouge pas. Le, le, le, la densité de flux de B, de, la densité de flux molaire de B, pardon, euh, le NB est euh, nul. Donc, du coup, on a une équation qu'on va pouvoir euh, également développer. Alors, si je représente les solutions de ces deux cas de figure, donc régime stationnaire, soit transfert équimolaire, soit transfert en milieu stagnant, toujours en binaire, eh bien, on va obtenir des courbes de ce type-là. Donc ici on a sur l'axe vertical la concentration avec la concentration C2 qui est la plus petite et C1 qui est la plus grande. Et puis sur l'axe horizontal on a des positions euh, donc, distance, des positions euh, dans l'espace donc Z1 et Z2 qui sont euh, représentées. Donc on va avoir euh, pour la concentration de A par exemple, soit la courbe en pointillé décroissante que vous voyez ici, si on a le cas d'un transfert équimolaire, ou si on en transfert en milieu stagnant, c'est la courbe en trait plein que vous voyez juste en dessous. Et pour la concentration de B, c'est les deux autres courbes. Donc toujours, pour le transfert équimolaire, on a la droite qui est représentée en pointillé, et pour le transfert en milieu stagnant, c'est la courbe en trait plein que vous avez ici. Alors, ce qu'on voit là, c'est que finalement, il y a des courbes qui sont relativement proches les unes des autres et donc on va pouvoir avoir envie de simplifier euh, ces horribles équations que j'ai commencé à vous montrer et c'est comme ça qu'on va introduire la notion de coefficient de transfert j'y reviendrai dans une autre capsule alors pour terminer sur euh, donc le transfert mais cette fois ci en régime instationnaire donc si on suppose qu'on a variation à la fois en fonction du temps et de l'espace eh bien on retrouve une équation, donc évidemment avec des équations, avec des dérivées partielles, à la fois en espace d'ordre 2 et d'ordre 1, comme vous le voyez ici, et en temps d'ordre 1, forcément. Et on retrouve finalement la deuxième loi de Fick, mais à laquelle on a ajouté un terme qui correspond finalement à la convection. Vous voyez qu'on a globalement une vitesse qui va apparaître ici, et qui est forcément lié à la convection, puisqu'on cherche à représenter l'effet du mouvement avec la convection. Et puis on a donc cette dérivée d'ordre 1 par rapport à l'espace pour la concentration. Donc finalement, le bilan global d'un transfert de matière en régime instationnaire, c'est la deuxième loi de Fick à laquelle on a ajouté ce terme de convection. Alors je vous rassure, on va pas très souvent utiliser ce genre d'équations, on va les utiliser lorsqu'on va vouloir étudier de manière extrêmement détaillée des phénomènes de transfert, notamment à l'échelle locale. Mais pour étudier des procédés de manière globale, on va très vite euh, simplifier toutes ces, toutes ces notions que je viens d'aborder, d'effleurer, et on va introduire la notion de coefficient de transfert qui va permettre de simplifier grandement les choses.